Vous vouliez de la bite Un état connasse J'arrive, je vais faire la sainte commission. Il faut que j'aille chier, sinon je vais couper le stream. Si vous deviez utiliser un mot pour décrire ma conduite. 15 secondes, si on égalise... Merde, j'ai raté. Ah oh bah c'est pas bon du tout. 10 secondes. Allez, ré. Sors là, frère. Au plan. Allez, 5 secondes. T'es ce cousin. J'ai pas de boost. <rire> non Mais vous le voyez Mais quoi mmh, Mais attendez. cest une les fraises de saison Elles sont juteuses. Mais oui, tout à fait. Ah! Il fait beau là! Effectivement! Vous êtes sûr que c'est pas le parking rouge, mon capitaine, là-bas? Monsieur, vous m'avez montré à peu près tout, mais vous m'avez pas montré le toilette! C'est pas le parking rouge, mon capitaine, là-bas? Oui, c'est le parking, attendez! Bah oui, les toilettes, venez, je vous accompagne! L'esprit pour l'SMS? Ici! Non, ici, là, voilà! Merci, mon fils! J'arrive, je vais faire la sainte commission! Mais t'as donné des fraises pour en fait. Bah, c'est l'enferme aussi. Ils ont donné ça là. Ils ont donné une ça aussi, ces connards Mais ah, comment tu veux qu'il qu adhère avec cette connerie maintenant Ah non, mais, putain, je mais merde En plus, c'est un bon. On a hein, besoin, je... mais oui. Ah, je vais les engueuler. Hein. Là, tu lui donnes une fraise et regarde-moi ça. Il chie, il chie comme s'il riche, putain. Oh. Vous vouliez de la bite Montre-la Vous Montre -la vouliez de la tomie <tousse> Attention, regardez ça monte à combien Regardez ça monte à combien Oh le corbière Oh le corbière à 130 Le corbière à 130 <rire> 140 150 oh, Regardez le chat. Je vais vous demander votre parole et votre plus grande foi. Bien sûr, je, je, vous, je vous la donne. Très bien. Répétez après moi. Je promets, je promets. Que, mon établissement que mon établissement ne se livrera jamais à des activités illégales ou immorales. Voilà. C'est la formule nécessaire pour que je puisse apporter la bénédiction de Dieu, je ne peux pas apporter de la bénédiction de Dieu envers une activité illégale ou immorale, vous comprenez Bien sûr. Au revoir. Oh la partie silence <rire> Je lui ai trouvé vraiment des défauts monstrueux Mais franchement le 21 euh... Quoi Aneta connasse Elle a appuyé sur le bouton éteindre le PC Mais on va jamais jouer Frère On va jamais jouer Oh ça me casse les couilles Ça va qu'elle a pété Elle est partie Un chat qu'on déteste Oh oh oh, dites fuck Aneta dans le chat, pas mes fuck Aneta, je vais lui montrer, elle va voir le seul. Alors comme ça on monte sur le PC, on appuie sur éteindre, hein, hein, et après tu joues ta pas et après tu fais la meuf, hein, hein, ouais, Aneta, Mouah. bon, es, Oh t'es mignonne, hein, oh, t'es bébelle, hein, oh ah, elle est belle, regardez comment elle est belle, elle est sur mon bidard. Voilà ça fait des vous avez formé. C'est normal que ça ressemble à deux couilles Oh <rire> Quel doux hasard mon fils C'est bizarre, oui, ouais. Incroyable oui. Incroyable Ah vous, vous doutez bien étant hein. pasteur et ayant en fait vœu de chasteté, je n'ai bien évidemment pas fait exprès. Pas de souci, vous inquiétez pas, je comprends. T'as les bonnes couleurs en plus, faites tout droit quand même, il en. Oh bien. Oh là là. Oh là oh oh non, oh non non non non Mais c'est quoi ce jeu Mais c'est quoi ce jeu pourquoi je me fais troller tout le temps sur Fifa là aussi ah c'est quoi ce ah jeu ah Mais ah non mais j'en ai marre, j'en ai marre ah Vas-y, vas-y, c'est plus pour moi les jeux de fou. Vas-y, je vais ah quitter tout ça ah Mais ah non mais faut arrêter, je prends Yoris Exprès, l'autre il me fait une dinguerie sur un vieux Son ambulance et ça faisait... <rire> pas jeu, je crois et, et, et, et de temps à autre, et c'est là que j'ai décelé peut-être un petit problème euh, au sein de cette ambulance, c'est que ça pouvait faire des bruits un petit peu bizarres pour une, euh, une sonnette. Ah bah si, oui, c'est plus une sonnette là. Ah bah, ça, fou, pou hein. bah et ça pouvait faire... Ah, c'est plus une sonnette là Ah non mais c'était carrément une gargouille Ah c'est une gargouille Attends, il nous regarde bizarre à l'accueil. Ah mais. Ah bah. On booste On booste ça Ah non J'ai fait n'importe quoi <rire> Je voulais faire la frappe en latéral là. Oh, peut-être NON MON allié Mon allié Alain Je pensais pas de façon. NON Je l'ai frappé Non j'ai donné un but Alain <rire> Oh Oh All one shot. <rire> All one shot. <rire> Moi, je, je, je suis pas du type punitif. T'sais, faut pas, genre, répondre à l'insulte par l'insulte. Faut essayer de trouver un moyen de faire en sorte que cette personne se, dise, se remette en question, se dise, bah vas-y, j'arrête d'être toxique, ce que j'ai fait, c'est pas bien. À partir de là, je me dis que... Ta, ta grand-mère la pute, ça le remettra dans le droit chemin, tu vois. Ça, voilà, ça lui éclairera les idées un petit peu, tu vois. C est, c est, comme ça, il se dira vraiment voilà, j'ai fauté, c'est pas bien. Ah oui, ça groove, oui, sympa. Va. Je ai une autre, si vous voulez, dans le même style. Ah, c'est oui. en, ah, en, peu, en je coup C'est ah, un, oh un truc oui. asiatique. C'est le Japon daltonien, ça. Il est, bon, il, est bon, il est bon, il est bon, il est bon Il est bon Le <rire> japon Est-ce que t'as la calvitie J'ai une calvitie énorme frère Ça c'est la repousse mais j'ai une calvitie énorme Je pense que si je vous montrais ma calvitie là tout de suite oh là là. Ouais c'est assez repoussé Vous êtes prêts pour la calvitie ou pas Je vous la montre Là je vous la montre en qualité HD Avec la nouvelle caméra et tout C'est là Je Directement comico Je croise le pasteur Qui a l'air trop chaud Pour me prendre avec lui Dans sa chorale. Sa communauté semble très ouverte Ils prennent tout le monde Même les athées Moi ce que je veux juste faire ouais, C'est chanter Avec quoi Avons-nous bloqué le mur de Shigonshina Je sais pas. Et ton ventre <rire> Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez il eu... est tombé Il tombé. Oh, bah, J'aime pas quoi le Statam Par exemple, Statam pour Pepito là, tu vois, c'est accepté ah, ça, Attends, juste vraie question, c'est quoi un serpier <rire> Une serpier, une serpier une Je suis un abruti. Oh une Quoi Attends, tu voulais écrire une serpier oh <rire> Moi <rire> <rire> ouais, c'est Pierre. Je <rire> On en lit, en <rire> en lit. En lit les tête de ma mère, ça Pierre. Je vous prie de me donner vos plus plates excuses s'il vous plaît. Ah, attends deux, deux, secondes, deux secondes, Écoutez mon fils, pas, mais, mais, mais, mais c'est pas possible. George, que vous avez que la... Dieu puisse bénir votre âme maudite, pour... enfant du chétan. Pourquoi est-ce que tu te précipites pour balancer un parpaing et perdre le ballon alors qu'il n'y a même pas d'appel qui a été envoyé Pourquoi est-ce que ça, ça va me recruter un but supplémentaire Regardez, on va encaisser un but sur un, un, un ballon rendu. Hop, et le défenseur totalement fraise, et voilà. Coucou, je connais Football Manager, ce jeu de merde sur le bout des doigts. Je suis désolé si je me loupe un peu en hélico mais normalement ça devrait aller. Non mais je vois que pour quelqu'un qui n'a encore jamais conduit d'hélico vous avez une certaine dextérité Roy. Euh, oui. Attendez faut que je ralentisse, faut que je ralentisse, faut que je ralentisse, faut que, ralentisse, faut que je ralentisse. Attention, je ralentisse, attention, ralentisse, attention Ah mais non Ah mais C'est difficile, depuis longtemps j'y ai souffert C'est là-bas que j'ai appris le rythme, que j'ai appris comment rapper. J'espère qu'au moins mon père, tu verras un peu ton frère Celui qui te tendra la main et ne l'apprend pas tout de suite Si le bout du tunnel, il est tout coloré Si il est plein de lumière et que tu le vois jaser N'hésite pas, de lui tout, attends un petit peu Je suis sûr que dans quelques instants, on viendra nous sauver Alors mon père, reste un peu plus longtemps parmi nous Il faut absolument assurer, tout pour coup Le mariage sans toi, il n'aura jamais lieu et si quelqu'un décède, qui va l'enterrer Allez, mon père, écoutez-moi. Je sais que vous êtes en train de partir dans l'au-delà. Et retenez-vous, faites demi-tour d'un petit pas. vous inquiétez pas, ce n'est juste que coma. Moi je connais ça, vous savez. C'est pour ça qu'on m'a surnommé. Koma le rappeur, le stammer de Los Santosé. Alors, tiens bon. Pour se donner du courage. Bon les mecs, il y a un autre supplice et je vous jure je suis désolé. Depuis tout à l'heure, j'ai mal au bide, faut que j'aille chier sinon je vais couper le stream. Ah dans 5 minutes, j'arrive, je vous jure j'ai trop mal au bide, j'arrive